Bonjour, aujourd'hui on va étudier l'anatomie de l'oreille. Pour cela, on va adopter le plan suivant. Une introduction, puis l'anatomie descriptive de l'oreille externe, l'oreille moyenne et l'oreille interne, des applications cliniques et enfin une conclusion. L'oreille est un organe neurosensoriel paire et symétrique situé à la partie latérale du crâne. Présente trois parties. L'oreille externe, comme vous voyez, l'oreille moyenne, ainsi que l'oreille interne ou labyrinthe. On étudie L'anatomie de l'oreille pour son intérêt physiologique, car l'oreille est l'organe de lui et participe à l'équilibre. Et pour son intérêt pathologique, car toute atteinte de l'oreille peut compromettre l'audition et ou l'équilibre avec un retentissement socio-professionnel. Et pour son intérêt chirurgical, vu l'importance de ses rapports anatomiques et les différentes voies chirurgicales telles que la voie rétro-auriculaire et ondo-ondorale. On commence par l'anatomie descriptive de l'oreille externe qui est destinée à recueillir et diriger les ondes sonores et comprend l'auricule et le conduit auditif externe. L'auricule et le conduit auditif externe. Il faut noter que L'auricule a pour fonction amplifier de quelques décibels les fréquences de la zone de 2000 Hz. Par contre, le mien acoustique externe amplifie les fréquences les plus aiguës aux alentours de 300 Hz. Concernant le premier élément à décrire, c'est l'auricule au pavillon qui est une lame fibrocarcillagineuse destinée à capter le sang et le transmettre en myas acoustique externe. Le pavillon est, est, est uni à la paroi latérale de la tête par la partie moyenne de son tiers antérieur, restant libre dans le reste de son étendue, situé en arrière de l'articulation temporomandibulaire ou en avant de processus mastoïde et au-dessous de la région temporale, voilà, au-dessous de la région temporale. Comme vous voyez, il est ovalaire avec une grosse extrémité supérieure et un grand axe vertical oblique en bas et en avant. Voilà, oblique en bas et en avant. Concernant ces dimensions, ils sont très variables d'un individu à un autre et mesure en moyenne 6 cm dans son axe vertical chez les femmes et 6,5 cm chez l'homme. et mesure 3 à 3,5 cm dans son axe horizontal. Le pavillon de l'oreille, on lui décrit une face latérale, comme vous voyez, ainsi qu'une face médiale et une circonférence périphérique. La face latérale présente des saillies alternées par des dépressions profondes. On a la con qui est une excavation au fond de laquelle s'ouvre le conduit auditif externe à travers le mien acoustique externe. On a le tragus qui est un relief aplati situé au-dessus ou en avant de l'obule séparé par l'incisure intertragienne d'un relief arrondi. C'est l'antitragus. L'hélix. C'est un repli au niveau du bord supérieur postérieur de l'auricule. Son extrémité antérieure ou racine de l'hélix siège dans la conque au-dessus de miens acoustiques externe. Son extrémité postérieure se continue avec le lobule de l'auricule. Le lobule de l'auricule est un repli cutanée, sans armature carcillagineuse, appendue à la partie basse du pavillon. L'antihélix est une proéminence arciforme séparée de l'hélix par la gouttière scaphoïde. La face médiale du pavillon de l'oreille, composée de deux parties, une adhérente au crâne, Répond éponomie acoustique externe voilà et un autre libre qui reproduit en sens inverse les saillés et les dépressions de la face latérale la circonférence est constituée essentiellement par l'élix complétée en avant par le tragus et en arrière et en bas par le lobule Concernant la structure de pavillon, il est constitué d'un fibrocartilage, des ligaments, des muscles, ainsi qu'un revêtement cutané. Le fibrocartilage est sur l'âme main, c'est flexible, étendu sur tout le pavillon, sauf le lobule. Les ligaments divisés en ligaments extrinsèques antérieurs fixent le pavillon en avant sur le tubercule zygomatique et la temporale. Ainsi qu'on a les ligaments extrinsèques postérieurs, unis le bas de l'apophyse mastoïde à la convexité de la conque, et les ligaments intrinsèques, qui sont nombreux, nombreux reliant les différentes saillies entre elles, et maintient le plissement du cartilage. Les muscles, eux-mêmes divisés en muscles extrinsèques, qui sont les muscles auriculaires antérieurs, postérieure et supérieure, et les muscles intrinsèques allant d'une éminence à une autre, représentés par les muscles grands, muscles de l'hélix, petits muscles de l'élix, le muscle de tragus, le muscle de l'antitragus, et le muscle transverse et le muscle oblique. La peau, sur la face externe, et les mains, s'est adhérente au péricondre sur sa face. Par contre, sur la face interne, il est mobile, la peau est mobile, séparée de cartilage par un tissu cellulaire à des lâches. Concernant le deuxième composant de l'oreille externe, c'est le conduit auditif externe qui est un canal aussi au qui fait suite à la conque et s'étend jusqu'au tympan. Dirige les ondes sonores dans l'oreille moyenne. Il est oblique en avant et en dedans. Présente une longueur de 25 mm. Le conduit auditif externe a l'aspect d'un cylindre transversal, aplati d'avant en arrière. Il n'est pas rhiccéline avec, avec un axe. Général oblique en avant et en dedans, légèrement sinueux, et là un trajet en S étalique. Concernant sa structure et ses dimensions, le conduit auditif externe est constitué par une charpente fibreuse et cartilagineuse en dehors, avec une longueur de 8 mm, et une charpente osseuse en dedans d'une longueur de 16 mm, tapissée par un prolongement de la peau du pavillon, comme vous voyez. Concernant les rapports du conduit au externe, elle entre en rapport en avant avec l'articulation temporomandibulaire et le pôle supérieur de la glande parotide. En arrière, elle entre en rapport avec le processus mastoïde et le canal facial. En haut, son segment cartilagineux répond à la région temporale et son segment osseux répond à l'étage moyen de la base de crâne. En dedans, elle va répondre au tympan. En dehors, au mien acoustique externe. En bas, elle va répondre à la glande parotide. Concernant la vascularisation et nervation de l'oreille externe, les artères qui irriguent L'oreille externe provient de l'artère temporale superficielle et auriculaire postérieure, comme vous voyez, qui sont des branches de la carotide externe. Elle provient aussi de l'artère tympanique antérieure, qui est une branche de l'artère maxillaire. La vascularisation veineuse se draine en avant dans les veines temporales superficielles maxillaires internes et en arrière vers les veines auriculaires postérieures, comme vous voyez. Puis, tout, tout, les, tout le drainage veineux va se jeter dans la veine jugulaire externe. Le drainage lymphatique, on va l'étudier sur ce schéma. Comme vous voyez, voilà l'auricule de l'oreille droite, la parotie, la veine jugulaire interne et l'artère carotide externe. Donc, les lymphatiques de territoire antérieur vont se drainer aux lympheneux pré auriculaire ou pré -tragène. Les lymphatiques de territoire postérieur vont aller au lymphenus mastoïdien, infra-auriculaire et cervicaux profond. Ceux de territoire inférieur vont se drainer au lymphenus parotidien. L'énervation de l'oreille externe est assurée sur le plan moteur par le nerf facial. Sur le plan sensitif, elle va se ramener en trois groupes. Le nerf intermédiaire, 7 bis, pour la zone de Ramseyhand. La, la zone de Ramseyhand formée par la partie antérieure de l'antihélix, le sommet de de tragus, la partie postérieure de mien acoustique externe et la conque. Le nerf auriculo-temporal, qui est une branche de nerf mandibulaire, le 5-3, est dirigé vers l'énervation de la partie antéro supérieure de l'auricule, colorée en bleu sur ce schéma. Le nerf grand auriculaire provient du plexus cervical pour la partie postéro-inférieure de l'auricule. Voilà. On passe à l'étude de l'oreille moyenne qui est interposée entre l'oreille externe et l'oreille interne, comme vous voyez. Permet la transmission des vibrations sonores du tympan à l'oreille interne, formée de trois parties la caisse de tympan, la trempe de stache et les cavités mastoïdiennes. Concernant la caisse de tympan, qu'on appelle aussi cavum tympanique, constitue les parois de l'oreille moyenne et longe les osselets de l'ouïe, qui sont articulaires entre eux. La caisse de tympan a la forme des lentilles biconcaves et présente six parois à décrire. La première paroi qu'on va décrire des parois de la caisse de tympan, c'est la paroi latérale ou paroi tympanique, qui sépare le conduit auditif externe de la caisse de tympan, divisé en deux portions, partie osseuse et partie membraneuse. On va commencer par la description de la portion membraneuse, constituée Essentiellement par la membrane tympanique ou tympan. Le tympan qui a un aspect gris-père, comme vous voyez, partiellement transparent, comprend deux parties. En haut, la parse flacide occupant 10% de la surface de la membrane tympanique, et en bas, la parse tensa, qui occupe 90% de la surface. Comme vous voyez. Donc la paroi latérale de la caisse de tympan formée essentiellement par la membrane tympanique peut être visualisée à travers un petit appareil, c'est l'autoscope, qu qui, qui est doté d'une source lumineuse, qu'on met dans le conduit auditif externe et on peut avoir une vue directe sur la membrane tympanique comme vous voyez. Donc voilà la parse flaccida en haut occupant 10% de la membrane tympanique et en bas la parse tinsa occupant le reste de la surface, presque 90% de la surface. Et on peut aussi visualiser les éléments suivants. Voilà là, le relief de manche du marteau, l'ombilic au centre, à l'extrémité inférieure du marteau. Ainsi que le triangle lumineux qui prend naissance de l'ombilique et s'oriente en bas et en avant. Voilà, il s'oriente en bas et en avant. Il faut noter qu'en cas d'otite, le triangle lumineux est comblé avec perte des reliefs normaux. Donc, en cas d'otite, on, on va perdre cette vue des reliefs normaux de la. De, de la de la, de la membrane tympanique. La portion osseuse, elle, elle forme un rebord périphérique inégal de hauteur entourant la membrane tympanique. Comme vous voyez, c'est le gourlet osseux. La paroi médiale ou paroi labyrinthique, on va l'étudier sur cette vue antérolatérale après résection de la paroi latérale de la caisse de tympan et après qu'on a enlevé les osselets de louis. Donc, cette paroi-là sépare la caisse de tympan de l'oreille interne, sa partie centrale est occupée par une proéminence arrondie et creuse, c'est le promontoire. On a au-dessus et en arrière du promontoire, va s'ouvrir la fenêtre vestibulaire ou fenêtre ovale. Au-dessous et en arrière du promontoire, on a la fenêtre cochléaire ou fenêtre ronde. Au-dessus puis en arrière de la fenêtre ovale, on a le deuxième segment, dit segment tympanique du canal facial, qui va déterminer un relief cylindroïde allongé obliquement en bas. Et en arrière, c'est la proéminence du canal facial. Voilà, la proéminence du canal facial. Puis on a la proéminence du canal semicirculaire latéral. Au-dessus... De ce deuxième segment du canal facial. La paroi postérieure au mastoïdien, on va l'étudier sur la même vue. À sa partie supérieure, on va avoir un orifice, c'est l'addissus endatron. Cet orifice est régulier qui fait communiquer le cavant tympanique l'antre mastoïdien. À sa partie inférieure présente la troisième portion d'acte du phallou, le canal osseux du muscle de l'étrier et le canal postérieur du cordon de tympan. La paroi antérieure au carotidien entre en rapport avec le canal carotidien contenant l'artère carotide interne et son plexus sympathique, dans sa partie supérieure que s'ouvre l'orifice postérieur de la trempe de stache. La paroi supérieure aux parois tégamentales est formée par une lame osseuse mens, Répond au minage de la fosse crânienne moyenne, présente la cicure pétrosquameuse. Il faut noter que cette paroi peut présenter la voie de dissémination de l'infection vers les minages en cas d'otite si on a une déessence de cette paroi. La paroi inférieure aux parois jugulaires forme le rossissus épotimpanique. Il constitue le plancher de la caisse de tympan et répond à la fosse jugulaire et donc au bulbe supérieur de la jugulaire interne. Donc, Après qu'on a étudié les parois de la caisse de tympan, on va étudier le contenu de la caisse. Formé par la chaîne ossiculaire, ce sont les osselets de Louis en nombre de trois. On a le marteau au malius, l'enclume au incus, l'étrier au stapèze. Le marteau, c'est le plus latéral et le plus long des trois osselets, présente une tête ouvri avec une surface articulaire avec l'enclume, un col rétréci, court et aplati. Le manche, inclus dans l'épaisseur de la membrane tympanique est situé médialement et en arrière du marteau et présente un corps et deux branches, branches postérieures et branches descendantes. Il s'articule avec le marteau par son corps et avec l'étrier par sa branche descendante. L'étrier voilà. en stapes s'étend horizontalement vers la paroi médiale de la caisse du tympan et on lui distingue une tête articulaire avec l'enclume une base ovalaire appelée platine et deux branches unisant, unissant la tête et la platine Les articulations des osselets on a l'articulation cudo malaire entre l'enclume et le marteau qui s'enculose à la première année de vie, l'articulation incudostapidienne entre l'enclume et l'étrier entre l'enclume l'articulation stapidovestibulaire vestibulaire qui unit la base de l'étrier à la fenêtre de vestibule. Et la scène tympanostapidienne. tympano-stapidienne. La tympanostapidienne. stapidienne Concernant l'appareil ligamentaire de la caisse de tympan, elle assure la statique ossiculaire. A ses extrémités, la chaîne ossiculaire est maintenue en place par deux éléments. La membrane tympanique en dehors, qui constitue un véritable légament externe et inférieur, et le légament annulaire en dedans, qui assure la solidarité de la platine de l'étrier avec la fenêtre ovale. On a d'autres ligaments reliant l'enclume et le marteau aux parois de la caisse, du tympan contribuent à la statique ossiculaire telle que le ligament suspenseur au supérieur de marteau, le ligament externe de marteau, le ligament antérieur du marteau, le ligament postérieur de l'enclume et le ligament supérieur de l'enclume. Les muscles moteurs des osselets sont le muscle tenseur du tympan anciennement appelé muscle de marteau, qui a pour fonction qu'il tire médialement la manche du marteau, donc va tendre la membrane tympanique et augmente la sensibilité aux vibrations sonores qui ont une intensité faible, énervée par le nerf mandibulaire 5-3. Le muscle de l'étrier, il va antagoniser l'action du muscle de marteau il tire le col de Stapes en arrière et diminue la sensibilité aux vibrations sonores lors de l'exposition à des sons de forte intensité. Pour protéger l'organe noble, l'organe de Courti, contre les traumatismes sonores énervés par le nerf facial. C'est le muscle responsable du réflexe stapédien. La muqueuse tympanique, elle est formée d'un épithénium simple cilié de type respiratoire. Recouvre les parois, les osselets, les ligaments et les muscles, d'où la formation des plis et de récessus secondaires. La deuxième partie de l'oreille moyenne qu'on va étudier, c'est la trompe de stache, qui est un canal ostéo qui relie la cavité tympanique à la partie nasale du pharynx, c'est-à-dire le nasopharynx. Elle est béante à chaque mouvement de déglétution et constitue le cheminée d'aération de l'oreille moyenne. Il est obliquement dirigé en bas et en avant, et en bas et en avant immédiatement. Elle prolonge la direction des parties principales de l'oreille et comprend deux parties, partie postérieure osseuse et partie antérieure cartilagineuse. Voilà. La partie la plus rétrécie du conduit à la jonction des deux parties osseuse et cartilagineuse s'appelle l'isme de la trempe auditif. Il s'ouvre à ses deux extrémités par deux ostiomes l'ostéome tympanique et l'ostéome pharyngien. Le troisième composant de l'oreille moyenne, ce sont les cavités mastoïdiennes, qui sont des cavités pneumatiques annexées à l'oreille moyenne, forme un réseau de diverticules qu'on voit le cavane tympanique dans l'épaisseur du processus mastoïde. Comprend les cellules mastoïdiennes qui entourent l'antre mastoïdien. lentre mastoïdien, c'est la cellule la plus volumineuse qui est constante et assimilable à un tube couché sur l'un de ses faces. On a aussi l'additus ad entrant, c'est un canal osseux qui fait communiquer la cavité tympanique avec l'antre et va répondre médialement au canal semicirculaire latéral. Concernant la vascularisation et la vascularisation artérielle de l'oreille moyenne, on va l'étudier sur cette vue schématique montrant la vascularisation de la caisse du tympan. Comme vous voyez, voilà quand, après qu'on a enlevé la chaîne des osselets, voilà la paroi médiale de la caisse du tympan, la trempe de stage, fenêtre ronde, fenêtre ovale. Donc, la vascularisation artérielle de l'oreille moyenne est assurée essentiellement par les branches de l'artère carotide externe. Il est divisé, cette vascularisation, en artères principales et artères secondaires. Les artères principales sont l'artère auriculaire postérieure, branche de l'artère carotide externe, les artères tympaniques, artère tympanique antérieure, branche de l'artère maxillaire, l'artère tympanique postérieure, issue de l'artère carotide externe, et l'artère tympanique inférieure, branche de l'artère pharyngienne ascendante. Les artères secondaires proviennent de l'artère ménagée moyenne, branche de l'artère maxillaire. On a qui va donner deux branches, l'artère tympanique supérieure et l'artère pétreuse. La concernant la vascularisation veineuse de l'oreille moyenne, elle se draine dans les plexus, dans les plexus veineux, cirguidien et pharyngien. Les lymphatiques seront aux lympheneux rétropharyngiens et parotidiens. L'énervation de l'oreille moyenne pour la partie osseuse provient du plexus tympanique, formé par les rameaux du nerf tympanique, qui est une branche du nerf glossopharyngien. Et les nerfs provenant du plexus carotidien. Voilà. La partie cartilagineuse est énervée par les branches provenant du ganglion pterygopalata. Ce sont les rameaux pharyngiens du ganglion pterygopalata. On passe à la description de l'oreille interne, qui est constitué essentiellement par un labyrinthe osseux, un labyrinthe membraneux contenu dans le labyrinthe osseux et rempli d'un liquide, c'est l'endolymphe. et le conduit auditif interne. Le labyrinthe osseux membraneux sont séparées par l'espace périlymphatique contenant le périlymphe. Du point de vue fonctionnel, l'oreille interne comprend le vestibule et les canaux semi-circulaires destinés à l'équilibration et la cochlée, c'est l'organe de l'audition. Le labyrinthe osseux présente à décrire le vestibule osseux, comme vous voyez, sur laquelle sont branchés les trois canaux semi-circulaires. Et on a la cochlée osseuse. Le labyrinthe osseux est une cavité oui située en arrière de la cochlée et médialement de la paroi médiale de cavan tympanique. présente six parois. La paroi antérieure répond à la cochlée au premier segment labyrinthique du canal facial. Les parois supérieures et postérieures présentent les cinq orifices des canaux semi-circulaires osseux deux orifices du canal semi-circulaire supérieur et deux orifices du canal semi-circulaire latéral et un orifice non-ompulaire du canal semi-circulaire postérieur. La paroi inférieure est constituée en avant par l'abouchement de la rampe du limaçon, vestibulaire du lemaçon, en arrière par l'orifice ampulaire du canal semi-circulaire postérieur. La paroi latérale répond à la paroi médiale du cavon tympanique et est présente à considérer dans sa partie postérieure. En haut, la fenêtre vestibulaire recevant la base de l'étrier et en bas, la fenêtre ronde ou fenêtre cochléaire. La paroi médial répond au cadran postérieur du fond de mien acoustique interne. Les canaux semi-circulaires osseux sont des tubes cylindriques creusés au niveau de rochers, recourbés comme vous voyez en fer à cheval, s'ouvrent dans le vestibule osseux par leurs deux extrémités par leurs deux extrémités. Elles sont en nombre de trois. L'antérieur, comme vous voyez, il est placé dans un plan perpendiculaire à l'axe de rocher. Le canal postérieur est placé dans un plan vertical parallèle à l'axe de rocher. Et le canal externe est placé dans un plan horizontal. Le troisième composant du labyrinthe osseux, c'est la cochlée ou les maçons. C'est la pièce la plus antérieure du labyrinthe située en avant du segment labyrinthique du canal facial. C'est un conduit enroulé en deux tours et demi de spire autour d'un axe conique appelé sa base répond au mien acoustique inter, son apex est fixé en avant du promontoire. Le tube du à est divisé en deux parties aux rampes par une lame, c'est la lame spirale osseuse. La rampe supérieure, vestibulaire, prolonge le vestibule. La rampe inférieure, tympanique, qui communique avec la cavité tympanique par la fenêtre cochléaire et avec l'endocrâne par le canicule ou l'acduque de la cochlée. On passe au deuxième composant de l'oreille interne, c'est le labyrinthe membraneux. C'est l'ensemble des cavités à paroi conjonctivo-épithéliales qui supportent les éléments sensoriels de l'oreille interne, Logé dans le labyrinthe osseux et comprend le labyrinthe postérieur formé par les canaux semi-circulaires et le vestibule membraneux. Et on a le labyrinthe antérieur formé par le canal cochléaire ou conduit cochléaire. Le premier composant du labyrinthe membraneux qu'on va décrire, c'est le vestibule membraneux qui se compose de deux vésicules fixées sur la paroi médiale de vestibule osseux, l'une supérieure, c'est l'étricule, et l'autre inférieure, c'est le sacule. L'étricule répond à la fenêtre vestibulaire et reçoit l'abouchement des canons semi-circulaires et le sacule communique avec le début de la cochlée. Le conduit endolymphatique provient de la confluence de deux canicules, naissent de la paroi médiale de l'étricule et de sacule et forme le conduit otriculo-saculaire. Ce canal s'engage dans l'aqueduc de vestibule et se termine en un renflement sous la dure mère, c'est le sac endolymphatique. Voilà le sac endolymphatique. Les conduits semi-circulaires membraneux situés dans les canaux semi-circulaires osseux et ont la même forme que les canaux osseux mais avec un calibre réduit. Ils constituent trois tubes creux en forme de boucle incomplète, ouverte dans le vestibule par leurs deux extrémités, comme vous voyez. Une des extrémités est dilatée, appelée extrémité ampulaire. Voilà. C'est le siège d'une tâche criblée pour le passage des rameaux du nerf ampulaire. Ou des nerfs ampulaires qui vont donner naissance aux nerfs vestibulaires. Le conduit, le conduit cochléaire ou canal cochléaire est un tube prismatique, comme vous voyez, enroulé en deux tours et demi-spires comme la cochlée osseuse. Comme vous voyez, là, on va faire une coupe pour bien étudier le conduit cochléaire au sein du canal spiral. Comme vous voyez, le conduit cochléaire complète la cloison formée par la lame spirale sépa qui sépare le canal spiral de la cochlée osseuse en deux rampes. Rampe vestibulaire et rampe tympanique. Donc il va compléter cette séparation-là, le conduit cochléaire. Qu'on lui décrit, trois parois. La paroi externe, voilà, plaquée sur la paroi périphérique de la cochlée osseuse. La paroi supérieure aux parois vestibulaires est constituée par la membrane vestibulaire. La paroi inférieure, ou paroi tympanique, est formée par la lame basilaire qui supporte l'organe de Corti, D'où naissent les fibres de la portion cochléaire du nerf auditif. Voilà l'organe de courti. Voilà l'organe de Corti. C'est là où vont naître les fibres de la portion cochléaire du nerf auditif. On va étudier un peu plus l'organe de Corti ou l'organe spiral. C'est l'organe sensoriel de l'audition. Repose sur la membrane basilaire et dessine une longue crête spirale sur toute la longueur de la cochlée, recouvert de la membrane réticulaire et la membrane tectoriale. L'organe de Courti est constitué d'une série de structures épithéliales très différenciées formées de cellules sensorielles qui portent sur leur face supérieure une cuticule épaisse dans laquelle sont insérées les cils sensoriels. Le bas des cellules sensorielles internes et externes reçoit la terminaison des fibres nerveuses formant des contacts sympathiques. Et on a aussi des cellules de soutien proches des cellules ciliées sensorielles. Concernant l'endolymphe et le périlymphe, sont des liquides incolores remplissant le labyrinthe membraneux et l'espace périlymphatique. Toutes les cavités du labyrinthe membraneux contiennent un liquide. Ou de roche, c'est l'onde-lymph. Ces cavités, c'est-à-dire le labyrinthe membraneux, baignent d'autre part dans le périlymphe qui les sépare de leur contenant osseux, c'est le labyrinthe osseux. L'espace périlymphatique est cloisonné par de nombreuses trabicules fibreux qui solidarisent le labyrinthe membraneux. Opéréoste du labyrinthe osseux. Le conduit auditif interne est un canal cylindrique oblique en avant et latéralement, comme vous voyez. On va faire un zoom pour bien étudier le conduit auditif interne. Il est creusé dans la partie pétreuse de l'os temporal. Présente plusieurs fossettes. La fossette entéro-supérieure creusée d'un orifice dans, laquelle, dans lequel passe le nerf facial. Voilà. Et on a la fossette entéro-inférieure perforée d'orifices pour le passage défilé du nerf cochléaire et artère labyrinthique. Et on a les fossettes. Postéro-supérieur et postéro-inférieur présentent des orifices pour les filets de nerfs vestibulaires. Concernant la vascularisation de l'oreille interne, la vascularisation artérielle est assurée par l'artère labyrinthique, anciennement appelée artère auditive interne qui est une branche de l'artère basilaire. Il, il suit le paquet cochléovestibulaire facial dans le mien auditif interne. Il se divise en deux rameaux au niveau du fond de mien acoustique interne. Un rameau vestibulaire destiné au vestibule membraneux et conduit semi-circulaire. Et un rameau cochléaire qui va se ramifier dans le conduit cochléaire et un artère cochlio-vestibulaire. La vascularisation veineuse, va, les veines de l'oreille interne vont se drainer pour la veine labyrinthique au niveau du sinus pétreux inférieur, et dans la veine de l'acte de la cochlée qui va rejoindre la veine jugulaire interne. Le drainage lymphatique de l'oreille interne est représenté par les espaces périlymphatiques et endolymphatiques. L'énervation de l'oreille interne est assurée par le nerf cochléo-vestibulaire, c'est le nerf auditif, qui est principalement sensoriel et constitué de deux racines, une vestibulaire et l'autre cochléaire, formant respectivement le nerf, les nerfs vestibulaire et cochléaires. Concernant quelques applications cliniques de l'anatomie, de l'étude de l'anatomie de l'oreille, on distingue deux types de surdité les surdités de transmission et les surdités de perception. Cette distinction est capitale car les étiologies et les traitements des deux types de surdités s'opposent radicalement. Les pathologies de l'oreille externe sont dominées par le bouchon de surimène, les infections de myas acoustiques externes et ou du pavillon nommées les otites externes, les tumeurs et les malformations telles que les aplasies. L'oreille moyenne et le siège de deux principaux types de pathologies, ce sont les otites aiguës ou otites chroniques, où on a la membrane tympanique et anormale à l'autoscopie, comme vous voyez une image otoscopique normale avec bonne visualisation des reliefs de la membrane tympanique. Dans les otites aiguës, on va avoir un effacement, comme vous voyez, des reliefs normaux du tympan. On ne pas avoir une visualisation de la manche du marteau, du manche de marteau, et pas de visualisation de triangle lumineux, avec un bombement de la membrane tympanique. Et aussi la même chose au niveau des otites chroniques, appelées otites séromuqueuses, avec disparition des reliefs normaux du tympan. Il faut noter qu'on a une autre pathologie, c'est l'autospongiose, qui est une maladie héréditaire se traduisant par une fixation progressive de la base de stapes par des nioformations osseuses, où la membrane du tympan est normale à l'autoscopie. Donc, ça ne veut pas dire que qu'on a une image otoscopique normale, qu'on qu n'a pas une pathologie au niveau de l'oreille moyenne. Les surdités de perception sont dues à une atteinte des structures sensorielles et neurologiques de l'appareil auditif. On distingue deux types de surdités de perception. Les surdités endocochléaires, où l'atteinte siège au niveau de l'oreille interne, et les surdités rétrocochléaires, où l'atteinte affecte les voies auditives. Les étiologies les surdités endocochléaires sont dominées par la prispe les traumatismes sonores, l'autotoxicité et la maladie de minière. L'étiologie es, essentielle des surdités rétro, rétro c'est le, le neurinome norin, le de l'acoustique. L'appareil de l'audition se compose de l'oreille externe, moyenne et interne et les voies nerveuses auditives. Le diagnostic de surdité est basé sur l'examen clinique, otoscopique, fonction, les, les, les examens fonctionnels et les examens radiologiques tels que le TDM.